Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien comment obtenir sa liberté financière, son indépendance financière. On va voir les différentes choses, les différentes actions que tu dois absolument mettre en place dès maintenant pour obtenir ta liberté financière. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, active la ma petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle d'argent aussi, bien évidemment. Je te parle aussi des différents business que j'ai pu mettre en place et je te parle aussi de bourse puisque je me suis lancé un challenge où j'investis tous les mois une partie de mes recettes liées à mon immobilier tout simplement en bourse. Et donc, je publie régulièrement des vidéos pour parler de tous ces différents domaines. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment lancer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire via la sous-location. Et une deuxième formation que je t'ai préparée également, qui est comment te lancer dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier en partant de zéro avec des résultats rapides grâce à la création d'une conciergerie d'appartements. Tu découvres tout ça directement dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de liberté financière, d'indépendance financière. Alors bien évidemment... À mon sens, la liberté financière et l'indépendance financière, c'est pas vraiment compatible avec le fait d'être salarié. Je n'ai rien contre, salarié, contre les salariés. J'ai moi-même été salarié, bien évidemment. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est un petit peu décorrélé de la réalité de la liberté financière. Qu'est-ce que j'entends par... Avoir son indépendance et cette liberté financière, c'est tout simplement eh bien de pouvoir être libre, hein, de décider de ce dont tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie de travailler un lundi, tu ne travailles pas un lundi, hein, contrairement à un salarié qui va être obligé de travailler un lundi. Si tu veux terminer plus tôt ou si tu veux terminer plus tard, j'ai envie de te dire, ça ne regarde que toi. Et quand tu es salarié, eh bien malheureusement, euh, ton avenir professionnel est clairement conditionné eh bien à ta hiérarchie et à ton responsable qui... C'est lui qui va décider eh bien tout simplement de ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois le faire, quand est-ce que tu dois être présent, mais aussi et surtout sur eh bien l'évolution de ton salaire. Hein, ce n'est pas parce que tu vas travailler plus que tu vas réellement gagner plus, peut-être un tout petit peu plus avec des primes, mais ton salaire ne va jamais réellement décoller. Et à mon sens, obtenir sa liberté financière, c'est vraiment incompatible avec le statut de salarié parce qu'on travaille pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Et cet argent, eh bien il est maîtrisé, il est contrôlé par ton euh, tout simplement par euh, ton, ton supérieur hiérarchique autre chose aussi euh, on prend le SMIC bah aujourd'hui le SMIC c'est tout simplement c'est pas une vraie récompense c'est tout simplement parce que c'est le salaire minimum donc euh, aujourd'hui bah, ton patron très clairement te donne ce salaire parce que c'est le salaire minimum il peut pas te donner moins parce que c'est légal c'est un salaire minimum fixe qui a été imposé qui augmente régulièrement tous les trimestres, mais voilà, grosso modo, ton, ce que tu fais. On voit bien n'est pas du tout récompensé. J'ai envie de te dire à sa juste valeur. C'est hein, parce que tu es imaginatif, tu mets en place des choses que derrière, pour toi, ça va avoir une conséquence immédiate. Euh, ça aura une conséquence certes, pour ton patron, pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et c'est lui qui va en tirer au contraire les fruits de tout ça donc l'indépendance financière la liberté financière comme moi je l'entends c'est vraiment avoir ses propres idées ses propres objectifs ses propres passions et justement c'est les mettre donc à disposition de tes clients mais c'est toi qui récoltes le fruit de tout ça et du coup n'est pas du tout conditionné à un salaire en face puisque ton salaire va forcément varier quand tu es indépendant ton salaire va varier et il va dépendre clairement pour le coup, réellement de tes actions. Alors, on va maintenant voir les différentes choses indispensables à mon avis pour eh bien, obtenir cette liberté financière. La première chose, déjà, c'est de se prévoir, avant de commencer, de se prévoir une petite soupape de sécurité, c'est-à-dire se prévoir au moins six mois de trésorerie d'avance qui vont couvrir tes charges mensuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là Si tous les mois, tes charges mensuelles entre le loyer, les différents peut-être crédit voiture, alimentation, etc. représentent 2000 euros dans le mois, et eh bien essaie, essaie de te constituer au moins 6 fois 2, donc 12 000 euros de capital de sécurité, de sorte que ça te laisse le temps de pouvoir réellement te lancer dans ton, activi de ton activité et pour vérifier au moins que celle-ci, elle est pérenne et que tu sens qu'il y a un vrai décollage de ton activité. Même si moi, j'ai même en envie de te dire, tu peux même le porter à un an. Après, je sais que ça peut être assez compliqué, mais avoir une soupape de sécurité, c'est s'assurer justement bah, d'un éventuel souci ou d'un éventuel peut-être, euh, comment dirais-je, retard dans le décollage de ton activité. Et puis c'est aussi, eh bien, ce, tout simplement, ce, se réconforter et mieux dormir la nuit. Hein, si tu dors mieux la nuit parce que tu sais que derrière, tu as te, ce petit capital qui est disponible, crois-moi bien que ça va clairement t'aider à être beaucoup plus objectif et beaucoup plus patient aussi euh, par rapport au lancement de ton activité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose que tu dois absolument essayer de mettre en place dès maintenant, c'est avoir une visibilité sur au moins 5 ans. L'idée, c'est que tu te fasses, si tu veux, eh bien... Un une représentation, même si c'est une représentation assez folle, euh, finalement, sur, tes, euh, sur ton projet, sur, euh, sur ton idée, euh, si, même si c'est un rêve, eh bien, c'est le matérialiser. C'est dire, OK, moi, dans 5 ans, je veux en être là. D'accord Même si aujourd'hui, à l'instant T où tu te le dis, tu te dis, mais c'est pas possible. Euh, mais même si c'est un projet es un peu fou, mets-le, euh, écris-le et projette-toi sur 5 ans. Parce que essaie d'avoir une visibilité le plus lointaine possible. Et l'objectif, si tu veux, ça va être que chaque année, tu te rapproches de cet objectif. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est te fixer ton objectif dans 5 ans. Peut-être ça va être de, de voyager, peut-être ça va être, de, je ne sais pas, de, de, de gagner X milliers d'euros par mois, j'en sais rien. Essaie de l'imaginer, de, de si tu veux. Et ensuite, tu fais un autre objectif à 4 ans, un autre à 3 ans un autre à deux ans et un autre à un an. Et l'idée, c'est que les objectifs que tu fixes soient de plus en plus réalisables parce que plus ils vont être proches donc, de l'instant T, plus tout simplement, c'est un objectif qui va être facile à, réalisable, à réaliser. Pardon. Et bien évidemment, vu que tu vas atteindre un premier cap, eh c'est ensuite te dire, ok, maintenant, euh, quel est le cap suivant pour l'année numéro 2, l'année numéro 3 et l'objectif, c'est d'atteindre les cinq prochaines années. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois absolument mettre en place et bien visualiser par rapport à ton indépendance financière. Troisième chose, eh bien, ça va être tout simplement d'écarter euh, toutes les personnes qui malheureusement te polluent. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a d'ailleurs euh, généralement constitué euh, un cercle d'amis euh, avec qui peut-être tu avais des affinités quand tu étais plus jeune, tu étais étudiant ou autre. Mais c'est peut-être des personnes qui, malheureusement, ne sont pas dans le même délire que toi, pas du tout même. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont complètement, eux, dans leur schéma euh, classique, hein, comme on apprend à l'école. Euh, il faut travailler pour avoir un travail, pour avoir un salaire. Eh bien, j'ai envie de te dire, toi, tu vas casser tous les principes, tous les grands principes. Parce que toi, euh, ton objectif, c'est euh, d'avoir cette liberté financière, d'atteindre une indépendance financière. Mais... Pas en passant par le schéma classique traditionnel, parce que tu sais que celui-ci, il va te conditionner. Et en fait, finalement, il va t'écarter de cette liberté financière. Non, toi, ton principe va être tout autre, puisqu'il va être d'entreprendre ou de mener des actions qui vont te permettre de te créer des actifs et de te faire gagner de l'argent tous les mois. Donc, attention à ça. Évite, tu sais, on le dit aussi beaucoup, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez réaliste. On, il faut toujours essayer de t'entourer des, des cinq personnes qui... Euh, on est la moyenne pardon, des cinq personnes aujourd'hui qu'on côtoie le plus. Et donc, l'idée, c'est que les cinq personnes que tu vas côtoyer plus au quotidien soient eh bien, dans le même état d'esprit que toi, soit peut-être entrepreneur ou au moins soit dans les mêmes logiques que toi en termes d'indépendance financière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Que vous soyez dans les mêmes valeurs. Parce que malheureusement, si tu côtoies des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, qui, qui euh, voient l'entrepreneuriat au contraire comme un échec, ou qui broie du noir en permanence, toujours annoncer des mauvaises nouvelles. Moi, je connais des personnes qui sont en permanence en train d'envoyer des mauvaises nouvelles. Ah ouais, mais non. En fait, dès que tu as une idée, tout de suite, tout de suite, ils sont cassants en train, en train de te dire, mais ça ne marchera pas, ou ton projet n'est pas bon, ou euh, comment dirais-je, ouais, mais tu as oublié tel ou tel paramètre. D'accord, peut-être, mais. Est-ce qu'on a le droit de vivre nos rêves à un moment donné Est-ce qu'on a le droit d'essayer d'y croire et d'essayer justement de s'en rapprocher de nos rêves Ces personnes-là, ils ne t'en rapprochent pas de tes rêves. Ces, ces personnes-là, au contraire, ils t'en écartent de tes rêves. D'accord Donc, ces personnes-là, tu dois à mon sens vraiment les fuir, quitte, quitte, j'ai envie de te dire, à te reconstituer eh bien, des amis, des personnes où tu sais qu'on sera dans le même état d'esprit. Encore une fois, ton objectif, c'est d'atteindre cette liberté financière. Ne l'oublie pas, c'est ça ta priorité. On arrive maintenant à eh la quatrième chose, la quatrième action que tu dois absolument euh, faire, c'est ne pas changer ton lifestyle. Parce que bien évidemment, tu vas très certainement commencer à gagner de l'argent et tu vas voir que ton salaire va aussi énormément varier. Tu vas euh, avoir des montées peut-être assez fortes, tu vas avoir aussi des moments peut-être plus bas. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que quand je lance mon business, la première chose que je regarde, c'est est-ce que j'arrive à un moment donné à un niveau assez stable ou est-ce que je suis en phase ascension et, et à un moment donné, à quel, à quel moment euh, ça peut tout ça redescendre et faut faire très attention parce que tu peux être vite grisé par l'argent, surtout plus tu es, hein, es jeune, plus tu as tendance quand même à être grisé par l'argent et à vouloir un petit peu épater tes amis, à vouloir, je sais pas, t'acheter la dernière Rolex ou peut-être t'acheter la dernière voiture qui est toute flambant neuve, qui va épater les copains, les copines. D'accord, mais ça, ça dure qu'un temps, c'est du plaisir très court terme. Et à mon sens, ça ne va rien t'apporter dans le futur. C'est-à-dire sur le court terme, tu vas te faire plaisir. C'est aussi en mode, j'ai pas les, les, les petits copains ou les copines. Mais ça va, dans, dans les faits, ça ne t'apporte rien à toi. Hein? Au contraire, ça ne fait que te ralentir dans ton ascension euh, via ton indépendance financière. Et pour certains, l'indépendance financière va venir très vite. Hein? Et pour d'autres, ça sera peut-être plus long. L'objectif n'est pas de faire euh, comment un, un sprint. L'idée, c'est plutôt de faire un marathon et d'être dans une construction eh bien, de, son futur, euh, de, de, de son futur tout simplement. Donc évite donc de changer de lifestyle, reste comme tu es, ne change rien, euh, vois ton objectif au bout des 5 ans, et là, tu pourras éventuellement te dire « Ok, maintenant j'ai réussi à capitaliser, j'ai réussi à mettre telle ou telle action, j'ai réussi à me générer des revenus passifs qui tombent tous les mois, j'ai réussi à avoir une activité qui est globalement stable maintenant, qui, je le sais, va demain, dans le mois prochain, le mois suivant, l'année suivante, va a priori me générer plus ou moins les mêmes types de revenus. Là, tu pourras effectivement commencer à te faire plaisir, mais tout en restant le plus humble et j'ai envie de te dire il faut pas il faut se faire plaisir bien évidemment mais si ton objectif c'est plutôt épéter la galerie et euh, le faire voir à tout le monde et, et être en mode esbrouff, euh, en mode euh, comment dirais-je prétentieux et autres pour moi ça c'est complètement à l'opposé de, de, de, de l'entrepreneuriat et à l'opposé de sa liberté euh, financière donc ça c'était le, le quatrième point le cinquième point la cinquième chose que tu dois absolument aussi avoir en tête c'est que si tu veux atteindre plus rapidement cette liberté financière, essaie de créer une entreprise ou une activité où tu as déjà des connaissances. Et généralement, généralement, les connaissances, ce n'est pas via l'école, hein. c'est via tes premières expériences professionnelles, peut-être même voir dans le travail dans lequel tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es développeur informatique, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un service marketing. Donc forcément, tu as des compétences. Tu as commencé à développer euh, certaines compétences autour de certains domaines. Et eh bien pourquoi lors de cette première création d'entreprise, bah, tout simplement, tu ne vas pas dans ce domaine de compétences-là. Va dans ce domaine-là et mets-toi peut-être coach, mets-toi peut-être indépendant, freelance, travaille pour des clients parce qu'au moins, tu as déjà un savoir-faire que tu connais bien, un milieu que tu maîtrises bien, peut-être aussi que tu affectionnes hein, particulièrement, ça, ça en fait partie. Hein. Et euh, c'est vraiment important aussi de, euh, de faire quelque chose qui soit euh, en rapport avec tes valeurs, mais aussi en rapport avec toi, tes euh, ce qui te fait plaisir, ce qui te plaît de faire. Hein. On, va, on va forcément mieux réussir dans un domaine, soit dans lequel on est très performant et on sait qu'on a, euh, comment dirais-je, on essaie de dans, dans ta zone de confort, hein, euh, ta zone de génie, comme on appelle, ou bien tout simplement euh, aller sur une activité où tu te sens bien, euh, où tu sais que voilà, c'est quelque chose qui te plaît. Hein. Ça, c'est super important. Et donc, du coup, s'inspirer généralement effectivement, de ces précédents job que tu as pu avoir, dans lequel tu as pu exceller et peut-être même que tu vas pouvoir très rapidement décoller. Je connais beaucoup de personnes qui ont réussi l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, elles ont été salariées d'une boîte et finalement, elles ont créé une boîte concurrente et c'est là où elles ont le mieux performé parce qu'elles avaient déjà une base hein, qui était déjà leur, euh, leur savoir et euh, leurs compétences euh, qu'elles avaient pu acquérir dans les précédentes euh, années. On arrive maintenant et eh bien au sixième point. Donc Le sixième point, c'est et euh, eh bien, éviter de se faire polluer par la publicité, de se faire polluer par tout ce qui finalement nous fait perdre un temps de malade. Donc, je pense à tout ce qui est shopping, je pense à tout ce qui est publicité euh, sur les différents réseaux sociaux qu'on consulte au quotidien, et ça va être aussi éviter de perdre du temps dans les réseaux sociaux. Donc, je pense notamment à TikTok où c'est très addictif. Hein, moi, je vois bien des personnes qui y sont, c'est très, très addictif. En fait, tu passes une vidéo à une autre, et à un moment donné, euh, les minutes, les heures défilent et tu n'as toujours rien sorti. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Éviter aussi les publicités. Si tu peux, si tu as la possibilité par exemple sur YouTube de désactiver euh, les publicités qui, qui viennent très fréquemment hein, et qui du coup, tu sais, tu es obligé d'attendre au moins 5 secondes avant de pouvoir passer, euh, d'annuler la publicité et de passer à la suivante. Ça, si tu veux, c'est... Euh, c'est pas productif parce qu'en fait, tu, peut-être que tu es venu sur YouTube pour apprendre des choses, pour te former notamment, et on va y venir après. Mais du coup, tu es en train de perdre énormément de temps et en plus de ça, tu te déconcentres. Et le risque en plus, c'est que tu cliques et que tu pars carrément sur autre chose. Donc en fait, tu n'es plus dans, dans le focus euh, sur ce que tu as prévu de faire, c'est-à-dire atteindre cette liberté financière. Tu es en train de te disperser. Donc attention à disperser, de, de, de, de se disperser. La tentation est super grande. À partir du moment où tu as un téléphone, la tentation, elle est très très grande. D'ailleurs, moi, je peux te recommander, quand tu es vraiment en phase de production et que tu es vraiment en mode euh, « j'essaie de, de, de produire quelque chose pour, pour avancer bah, », c'est essayer de, de déconnecter de tout ça, peut-être te mettre en mode avion euh, et essaie vraiment de… Moi, je me dis tout le temps que le, le, le jour où je suis le plus créatif, finalement, c'est le dimanche. Parce que, bah, effectivement, le dimanche, on n'est pas pollué par les appels, les SMS, les... on n'est pas pollué par tout ça. Et là, on est généralement plus en mode créatif. Hein. Et c'est là où, généralement, on a des, des idées qui peuvent germer. Et par contre, derrière, qu'il faut aussi euh, eh bien, euh, mettre en application, bien évidemment. On arrive au septième point. Le septième point, ça va être eh bien, essayer, pourquoi pas, le mode minimaliste. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est essayer à un moment donné. Euh, si tu veux, même si ton activité est en train de se développer, tu commences à gagner de l'argent, eh bien, c'est de rester, comme je te disais tout à l'heure, de ne pas changer de lifestyle, mais peut-être même rentrer en mode un peu plus euh, minimaliste, c'est-à-dire essayer vraiment d'optimiser toutes tes, toutes tes dépenses. Vraiment euh, que tout soit calculé au plus juste. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'en faisant cette action-là, tu vas aller beaucoup plus vite. Tu vas aller beaucoup plus vite parce que l'argent que tu réussis à économiser, c'est de l'argent qui va quelque part participer à peut-être eh bien le développement de ta boîte ou peut-être l'investissement dans d'autres entreprises dans lesquelles tu crois ou peut-être de l'investissement en bourse. Moi, tu le sais, cette chaîne YouTube, j'en parle une fois par mois, les revenus qui sont issus de mes revenus mobiliers, j'en prends une partie que j'investis en bourse. Quel est mon objectif Mon objectif, c'est de me créer un revenu passif. Hein. C'est vraiment de diversifier, de me créer un revenu passif et il vaut mieux prendre cet argent pour en faire quelque chose qui va te rapporter que prendre cet argent malheureusement pour derrière et eh bien le dépenser dans des choses qui malheureusement ne sont peut-être pas indispensables pour toi aujourd'hui. Si c'est pour ton outil de travail, bien évidemment. Mais si c'est juste pour se faire un plaisir qui va te coûter très cher, crois-moi bien que derrière tu vas ramer pour pouvoir euh, tout simplement récupérer cet argent que tu as perdu qui aurait pu être investi. Et aujourd'hui, on a vraiment moyen, avec de l'argent qu'on gagne au quotidien, eh bien soit de l'investir dans l'immobilier, peut-être en faisant des apports, soit en développant ton entreprise, soit en investissant en bourse. Il y a tout un tas de manières aujourd'hui de faire fructifier son argent. Mais ça, tu dois vraiment le comprendre. Personne ne te l'apprendra à l'école, ça. Hein on nous apprend à l'école, gagner de l'argent, et derrière, on le dépense. Ouais. mais ça, c'est écarté complètement de la liberté financière, mais complètement. Si par contre, à un moment donné, tu es focus et que tu lâches rien, et que tu es vraiment dans ce schéma permanent, je peux t'assurer que ça va fonctionner. Et les riches, quand on dit « bah ouais, mais les riches », mais c'est parce que les riches ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, donc du coup, oui, ils peuvent se permettre, mais ça représente une infime partie des recettes qu'ils qui, qui, qui génèrent. Tout simplement, les recettes qui sont générées sont réinvesties hein, pour toujours grossir et développer son patrimoine. Donc ça, c'est un mécanisme que tu dois absolument avoir en tête. Ne grille pas les étapes. Encore une fois, on n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour faire un marathon. Pour certains, ça va aller beaucoup plus vite que d'autres, mais on s'en fout. On s'en fout. Hein. On n'est pas là à se dire qui va aller plus vite que l'autre. Ce n'est pas le problème. L'objectif, c'est bien de toi de changer ta situation personnelle et d'atteindre ton objectif qui est cette liberté financière. Hein. C'est le titre de cette, de cette vidéo. On arrive à l'avant-dernière la, chose que tu dois, euh, et sur laquelle je viens déjà de, de, de, de parler, hein, c'est l'investissement. Euh, tout simplement, même si tu gagnes très peu, euh, même si tu arrives à générer un petit peu d'argent dans ton entreprise, même si c'est que 100, 200, 300 euros, investis ton argent. N'utilise pas cet argent en te faisant plaisir, en t'achetant peut-être telle ou telle chose qui ne va pas te servir, à, qui va te servir à rien. Hein Prends cet argent pour l'investir. Super important, même si c'est des petites sommes. Hein, je vois moi, mon fils aujourd'hui, eh bien, il investit tous les mois 200, 300 euros tous les mois. C'est des petites sommes. Mais on le sait, notamment si tu les investis en bourse, on le sait, eh bien que ces petites sommes-là, chaque année, vont générer des dividendes, vont générer tout simplement une croissance naturelle qui fait que dans 10, 15, 20 ans, eh bien l'argent que tu auras mis tous les mois deviendra un beau capital qui, avec les effets composés, les effets euh, cumulés, eh bien va tout simplement euh, te donner une cagnotte beaucoup plus importante que tu pourras disposer pour peut-être eh bien là où effectivement commencer à te faire plaisir. Bien évidemment, on est là aussi pour profiter de la vie, on est là... mais tu le sais, c'est des petits plaisirs de court terme. Et aujourd'hui, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es sur un schéma de changement de vie, tu vas absolument atteindre cette liberté financière. Donc, il faut t'en donner les moyens. Il faut accepter un petit peu de souffrance, oui, mais tu verras que par la suite, tu en seras récompensé. On arrive au dernier point, le tout dernier, où ça doit également passer par la formation. Tout simplement parce que, euh, bah, je vais donner mon exemple. Moi, j'étais ingénieur d'études, donc j'étais développeur. J'avais une très forte connaissance sur euh, des techniques de développement, sur des, euh, des langages de programmation qui étaient très en vogue, alors qui le sont encore aujourd'hui, mais adaptés, on va dire, euh, qui ont été transformés. Et c'est vrai que du coup, j'avais un profil intéressant pour les entreprises parce que je savais coder dans un langage qui n'était pas encore forcément très bien répondu, mais qui était très prometteur. Et ce que je me suis aperçu, hein, c'est que dix ans après, bah, j'étais plus du tout dans la course. Mais alors, plus du tout, du tout. C'est-à-dire que même si j'avais des connaissances, bah déjà, il faut les rafraîchir parce qu'on se rappelle plus forcément. Mais c'est surtout que euh, ces connaissances-là aujourd'hui ne sont plus suffisantes parce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux outils, nouvelles applications, des nouvelles méthodes qui sont arrivées et qu'il faut eh bien euh, comprendre et qu'il faut du coup adapter à peut-être la base que tu avais, la connaissance de base. Et si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu décides d'aller dans cette voie-là, que tu décides d'être dans ces libertés financières, tu dois absolument, absolument te remettre en question tous les ans. Tous les ans, tu dois passer par des formations, peut-être sur d'autres domaines d'activité, peut-être pour renforcer les connaissances que tu as aujourd'hui, pour les approfondir. Parce que si tu crois que tes acquis sont suffisants, tu es mort dans 5 ans. Tout simplement, tu es mort parce qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir arriver à comprendre ce qui est en train d'arriver. A... On est dans, un, euh, dans une génération et dans un monde où tout va très vite. Tout va très, très vite. Et donc, si aujourd'hui, euh, tu n'as pas cette, cette, euh, pas cette faculté, mais surtout cette, euh, ce mindset hein, euh, à te dire bah, « Ok, euh, moi, je dois absolument aussi tout le temps me remettre en question pour réapprendre de nouvelles choses. Eh » malheureusement il adviendra ce qu'il adviendra, et si aujourd'hui tu ne te formes pas, eh bien tu perdras cette liberté financière. Donc n'oublie pas ça, c'est super important. Les amis, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sincèrement, il ne faudra pas hésiter à me lâcher le pouce, le pouce vers le haut hein, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, bien évidemment. Euh, L'indépendance financière, je crois que c'est ce que vous recherchez aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, mais ça doit passer à mon sens par vraiment une organisation, une méthodologie, et également euh, aussi une, une certaine rigueur. Hein, euh, si, sinon, ce vraiment, ce n'est pas compatible. Quoi. Et ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Je préfère être honnête aussi. Peut-être que certains se contentent aujourd'hui d'être salarié, de toucher un salaire et de le dépenser. Il hein. n'y a pas de souci avec ça. Je n'ai aucun préjugé, bien évidemment. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Sur ce, on a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.